Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre à réaliser ces petits sapins. Donc ce sont des appliques à mettre dans le sapin de Noël ou sur une guirlande. Voilà, donc euh, nous allons utiliser de la laine, euh, 100% acrylique. Euh, pour ma part, j'ai choisi euh, un vert foncé, un marron foncé et du rouge. Aussi, vous aurez besoin euh, d'un ciseau, d'un crochet numéro 3 et d'une aiguille à laine. Nous allons commencer par un nœud magique, donc on fait le tour de ces deux doigts, on vient bloquer le fil avec ce, ce doigt là, et on vient chercher son fil. On bloque avec une maille coulée. On monte avec deux mailles supplémentaires, une et deux. On vient rajouter trois brides, donc. Jeter sur le crochet, à travers le cercle, je viens chercher, je passe à travers deux, et je passe à travers deux. À nouveau, un jeté, je passe à travers le cercle, je viens chercher, je passe à travers deux, et je passe à travers deux. Et donc, une dernière. Voilà, comme ceci. Ensuite, je fais donc quatre mailles en l'air. 2, 3... 4 à nouveau on fait un groupe de 4 brides 1 2 3 et 4 à nouveau 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. à nouveau un groupe de 4 brides, 1, 2, 3 et 4. sur sa maille et je viens resserrer donc un petit peu le cercle je récupère ma maille et donc je viens faire deux mailles en l'air et nous allons faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air du départ voilà comme ça on se retrouve au milieu de l'espace et je viens resserrer donc le cercle magique voilà comme ceci voilà donc ça a pris la forme d'un triangle je reprends ma maille et donc je viens faire trois mailles en l'air une deux 3, ce qui équivaut à ma première bride nous allons en faire un trois euh, brides de plus pour avoir un groupe de quatre brides donc une deux et trois comme ceci une maille en l'air je m'en vais dans l'autre espace et là je fais à nouveau quatre brides une 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans le même espace, encore un groupe de 4 brides. donc 1, 2, 3, 4 et 4 une maille en l'air et ici à nouveau un groupe de 4 brides de 4 euh, mailles en l'air à nouveau 4 brides une maille en l'air et on se retrouve ici une fois que vous avez fini donc voilà nous allons terminer ensemble donc j'ai fait ma maille en l'air. Je vais faire donc un groupe de 4 brides dans, le, cet espace, dans cet espace ici. Une, 2, 3, 4, Deux mailles en l'air et je viens donc faire une demi-bride dans la troisième maille en l'air. Comme ça on se retrouve toujours. Au milieu de l'espace comme ceci voilà ensuite nous allons faire donc la base du sapin ici donc trois mailles en l'air une deux trois trois autres brides en plus donc une deux une maille en l'air donc quatre brides dans cet espace ici une deux trois quatre une maille en l'air je vais dans cet espace ici et Je fais à nouveau 4 brides, 1, 2, 3, 4, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tasse un peu ces brides, voilà, maintenant nous allons faire une double bride. Jeter deux jetés, je viens chercher mon fil, je passe à travers deux, je passe à travers deux et je repasse à travers deux. Ensuite, dans le même espace, une bride voilà. et ensuite une demi-bride comme ceci. Ensuite, dans la maille, dans la bride qui suit. On va faire une maille serrée. Ensuite, dans la, la bride suivante, on vient faire une demi-bride. Comme ceci. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, on vient faire une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, on vient faire une demi-bride. Comme ceci. Et ensuite, dans la bride qui suit, on vient faire une maille serrée. <coughs> dans la maille qui suit, une demi-bride, une maille en l'air. Dans la maille qui suit, une bride, Une maille en l'air et là on va directement dans la pointe ici on va faire donc le sommet du sapin. Donc on fait dans l'espace après la maille en l'air une demi-bride, une maille serrée, une demi-bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une double bride. Donc, je viens tasser un peu ce groupe-là. Voilà. Je récupère ma maille, donc une maille en l'air. Maintenant, on va faire la symétrie. Une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Voilà. Donc déjà, on commence à avoir la forme. Bon, là après il y a le nœud, vous le voyez pas bien, mais donc voilà, c'est d'autres ceci. Alors on repositionne tout le monde de toute façon on va venir travailler dessus après voilà donc maintenant eh bien, on va répéter la symétrie de ceci alors <coughs> ensuite une maille en l'air je saute donc une maille qui est ici et je vais dans celle-ci et je fais donc une bride Une maille en l'air dans la maille qui suit je fais une demi-bride dans la bride qui suit je fais une maille serrée dans l'espace ici je fais une demi-bride une maille en l'air je vais dans la deuxième maille je fais donc une bride Une maille en l'air dans la maille qui suit je fais une demi-bride dans la maille qui suit je fais une maille serrée et là on se retrouve donc dans l'angle ici et on va fermer l'angle donc là dans l'espace je fais une demi-bride Une bride et une double bride. Trois mailles en l'air. Et je viens faire une maille coulée dans euh, la troisième maille du départ. Voilà. Maintenant je vais venir couper. Voilà, comme ceci. Je tire sur le fil et on va venir le cacher. Donc on passe à travers le brin arrière de la maille suivante, pareil pour la suivante, maille euh, brin arrière, pardon, la maille suivante aussi, voilà, comme ça on voit plus rien, et je vais descendre dans les brides pour pouvoir cacher donc mon fil comme ceci voilà. comme ceci En même temps, j'en profite, je cache celui du centre. Voilà notre petit sapin, maintenant on va faire les finitions, on va lui faire un tronc à ce sapin. Donc je prends ma laine marron foncée, et donc on vient s'accrocher ici à la première de ces, quatre, de ces quatre brides, voilà comme ça, maille en l'air. En même temps donc je garde mon fil et là où j'ai fait ma maille en l'air je fais une maille serrée une maille serrée dans la deuxième une maille serrée dans la troisième et une maille serrée dans la quatrième une maille en l'air je tourne mon travail je fais une maille serrée dans la première maille serrée, la deuxième, la troisième, et la quatrième. Une maille en l'air, et on va faire un dernier rang. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée et la dernière maille serrée, voilà, une maille en l'air supplémentaire et je viens couper donc mon fil et on va pouvoir les cacher, enfin le cacher puisque le premier est caché, d'ailleurs on va le couper de suite. À travers donc les mailles serrées comme ceci. <coughs> Là, je fais un mettre mon fil. Donc, maintenant, bah, on va confectionner le petit ruban rouge. Donc, c'est juste une chaînette de donc 40 mailles serrées donc une 2 3 4 5 je vous laisse faire votre chaînette et on se retrouve après donc voilà j'ai fait ma chaînette maintenant on va donc la passer à ce niveau là d'espace qui vous avez donc une maille en l'air de chaque côté de la double bride donc on, est, on passe un bout voilà bien passer un peu la chaînette je vais à côté et voilà donc on égalise bien les deux côtés hein. Ça soit plus joli quand même voilà. alors je suis pas très douée pour les nœuds j'essaye de faire de mon mieux voilà donc, donc on sert bien voilà comme ça et donc on vient faire de jolies bouclettes et c'est là où je ne suis pas douée <rire> mais alors pas du tout donc, on essaye d'arranger ça au mieux donc voilà vous arrangez ça et on se retrouve après voilà donc il ne reste plus qu'à mettre donc euh, une petite attache donc euh, bah, j'ai choisi ma laine verte donc on vient se placer sur la demi bride donc passe son fil et on vient récupérer ah, ceci <coughs> On fait un double nœud, comme ceci, et on vient donc faire un double nœud à peu près à ce niveau-là, à ce niveau-là à peu près. je vous dis que je ne suis pas douée pour faire des nœuds, voilà, comme ceci. On va essayer de remonter un petit peu, voilà, Là. et je viens recouper un petit peu, voilà. Donc du coup, nous avons fait notre quatrième petit sapin il va lui arranger son petit nœud <coughs> voilà Mais écoutez j'espère que ce tuto vous a plu moi j'ai pris plaisir à vous montrer et comment on faisait ce petit sapin et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao